Nous revoici. <rire> donc, à, à peu près, euh, après... Euh, donc d'abord, pour euh, vouloir vivre ensemble, il faut, euh, il faut avoir un groupe euh, d'individus. Mm. Et un groupe d'individus qui euh, éprouvent à un moment ou à un autre la nécessité de euh, faire des choses en commun. Mm. Alors bon, je ne vais pas, en fait, je, je, je vois le truc venir, on ne va pas redessiner le contrat social de Jean-Marc Rousseau. Pourquoi <rire> pas Est-ce euh... qu'il n'y a pas un problème justement de contrat social aujourd'hui euh, bah, ne pas avoir forcément compris. Certainement. Et... Mais, euh, donc il faut à un moment donné passer d'une société où, euh, on est en... où, où chacun vit euh, individuellement et n'a pas besoin des autres, mm. à la prise de conscience qu'on a besoin de l'autre comme l'autre a besoin de soi. Mm. Et de là, effectivement, commence la possibilité d'un rapport mutuel. Oui. Et, et donc se pose rapidement la question de la, de la représentation de cet élément. Euh, le, le, mot, le mot à la mode, ce serait virtuel, au fond, impalpable, qui est euh, qu'est-ce qu qui fait quand il y a un groupe d'hommes euh, qui a justement un, un en commun euh, vous savez c'est le, le vieux truc d'Aristote euh, une armée est toujours plus forte que la somme des forces de ses soldats mmh. c'est à dire qu'une société c'est pas uniquement des gens côte à côte qui additionnent leurs euh, responsabilités leurs forces, leurs volontés mmh. communes, c'est quelque chose de plus et peut-être qu'aujourd'hui s'il y euh, a une ou je ne sais quoi, je ne vais pas utiliser le mot fracture sociale de Chirac, mais euh, s'il y, y a quelque chose, c'est peut-être parce que cet aspect euh, d'élément supérieur est plus perçu, ou en tout cas est plus adéquat. C'est-à-dire qu'une société, c'est pas simplement la somme des citoyens qui composent la société. Ça doit être à la fois ça et plus que ça. Et peut-être que c'est à que ce niveau-là... Compter sur l'intelligence collective en disant on est plus fort euh, à plusieurs. C'est pas seulement on est plus fort à plusieurs. On est effectivement plus fort à plusieurs, mais euh, l'intelligence de la société, c'est pas l'addition des intelligences des citoyens. Mm. C'est encore un peu plus que ça. Ça doit être encore un peu plus mm. que ça. Or, cet élément-là, il est assez impalpable. Finalement. Si on devait, euh, son... Sur cette idée de contrat social, redéfinir un contrat social, euh, déjà à quelle échelle est-ce qu'il faudrait le définir Ou à quelles échelles, plurielles pluriel, il faudrait le définir et, euh, Parce que le contrat social, c'est quand même très attaché à la République et, euh, et à l'État-nation aujourd'hui. Est-ce ouais, qu'on mais... aurait besoin d'un contrat social européen, euh, de contrats sociaux euh, locaux euh, dans une commune Et, et, et lesquels dans l'idéal En partant d'une feuille ouais. blanche euh... La difficulté aussi, c'est est-ce qu'il faut, parce qu'on va en revenir exactement à la même chose, est-ce qu'il faut empiler les contrats sociaux mmh. on en avoir un au niveau communal, un au niveau euh, régional, un au niveau national, un autre au niveau européen ou international. Bon, je pense que ça, ça va bien au-delà, c'est-à-dire que euh, vous avez fait un petit cercle avec des, des, petits, mmh. des petits bons hommes pour définir euh, une société, mais euh, on pourrait faire une multiplication de ces cercles-là, et puis avec un autre grand cercle autour, et puis encore un, etc. C'est une théorie des ensembles, quoi, finalement. C'est un niveau international euh, qu'il qui faut probablement envisager les choses, dont on peut constater qu'effectivement, euh, à chaque fois, euh, ce qui se passe dans un endroit a des implications dans un autre, hein. que ce soit en termes politiques, économiques, environnementales, euh, ou simplement social. Bon, j'arrive pas à comprendre dans quelle société on est en train de... Bon, D'arriver, là. <rire> Qu'est-ce qu'on doit dessiner comme... Si on revient sur du... sur du... du concret, est-ce que... enfin, du concret, pas que ce soit pas concret, mais sur des questions, à dire, organisationnelles, est-ce qu'on garde les échelons qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on garde... Euh, une, la 5ème République telle qu'on l'a aujourd'hui en France, est-ce qu'on garde l'État-nation, est-ce qu'on garde... Euh... Alors, le, le, le passage de, de la sortie éventuelle d'une 5ème République vers une nouvelle construction, mmh. euh, je crois que vous avez une le doigt dessus tout à l'heure, c'est cette question de, de, de la représentation, d'un régime peut-être trop présidentialiste, mmh. euh, qu'on commence à avoir depuis euh, une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus... Alors, sortir d'une représentation présidentialiste, moi ben je, je veux bien, je ne suis absolument pas contre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à la place Un régime uniquement parlementaire euh... Parce que dire qu'il faut mettre plus de démocratie, ben c'est bien, mais euh, par quoi on commence C'est la question que je vous pose <rire> Voilà, est-ce qu'on commence par en haut et puis on redescend, ou est-ce qu'on commence par en bas et on remonte Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut commencer par en bas et remonter. Aujourd'hui, il, il y a deux chambres, l'Assemblée nationale qui représente les citoyens et le Sénat qui représente les collectivités. C'est pas si dur que ça comme système. Parce qu'au fond, on a une chambre qui représente de façon directe l'ensemble des citoyens, et de l'autre côté, une chambre qui représente les représentants, qui représente les... non plus chaque individu conçu isolément, la voter mais les groupes d'individus déjà constitués en, en micro-sociétés que ce sont les communes, les départements, etc., après, je pense qu'il y a aujourd'hui un truc qui est un peu problématique au niveau de la députation. Mmh. C'est euh, un député, on l'oublie trop souvent, ne représente pas au Parlement sa circonscription. Mmh. Il oh, représente au Parlement l'ensemble du peuple français. Il est élu dans une circonscription, mais il représente aussi bien les, re, les, les habitants d'une autre. Mmh. C'est pas parce qu'on est élu, euh, de, de, on va prendre en dehors du département pour... C'est pas parce qu'on est élu député de, de, de la circonscription de Limoges qu'on ne représente pas pour autant les citoyens de Poitiers, de Tarbes ou de Maubeuge. Mmh. Et c'est, je crois, quelque chose qui est aussi problématique aujourd'hui. Pour continuer à se faire élire, on représente sa circonscription beaucoup plus. Au début du siècle, un député, euh, qui, qui. prenons le cas au début du siècle d'un député de, de Toulouse, en Jaurès, par exemple, euh, je pense qu'il ne passait pas trois jours par semaine dans sa circonscription. Mmh. C'était d'abord matériellement impossible, les transports ne lui, lui, lui permettaient pas. Et euh, il ne s'occupait pas de savoir si au Parlement, il représentait euh, la circonscription dans laquelle il avait été élu. Il mmh. représentait le peuple français. Mmh. Voilà. Ça, ça me semble assez important. De la même manière qu'un sénateur ne représente pas les collectivités de son département. Il représente l'ensemble. Donc, je pense qu'au niveau de la représentation, il y aurait quelque chose ici à retravailler. Et quoi Il faudrait mettre quoi en place pour euh, éviter que le. Il y a peut-être une logique d'appareil de laquelle il faut sortir. C'est les partis politiques derrière qui posent problème Oui, pas forcément dans l'idée qu'il ne faut pas de parti. Je pense que c'est important. Ça fait partie de, de. Si j'ose dire. d'une forme de conception démocratique. Mais c'est dans le, dans le mode de fonctionnement. Mmh. Je ne suis absolument pas contre la forme de parti. Simplement dans le mode de fonctionnement. Arrêtez de se, de se diviser, euh, arrêtez de faire des mini-altars à chaque élection municipale ou euh, législative ou autre. Mmh. Du coup, il euh, y a des gens qui parlent de supprimer le Sénat. A priori, il faut garder deux chambres, d'après vous. Une qui représente les territoires, une qui représente les citoyens je, et l'intérêt général. Je pense que c'est pas idiot d'avoir deux formes de représentation. Si cela représente les territoires, je, je, oui, enfin, il y a quelque chose d'intéressant, mmh. maintenant, je, je pense. À l'échelle européenne, on... ou sinon à l'échelle locale, puisque vous, vous avez dit qu'il fallait partir d'une échelle locale, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme système qui, localement, marche mieux Alors, parce que vous parlez de l'Europe, je pense qu'il y a quelque chose dans la, dans la construction de la République française, il y a eu cette idée que euh, personne ne devait être à plus d'une demi-journée à cheval de l'État. Donc on a mis des préfectures, des sous-préfectures, etc., en sorte d'avoir un maillage territorial de la présence de l'État. Aujourd'hui, la présence de l'Europe, on la voit nulle part. Genre le citoyen ne sait pas euh, où on s'adresse quand on veut parler à l'Europe. On sait où s'adresser quand on veut parler à l'État. On va à la préfecture ou à la sous-préfecture. On sait où s'adresser quand on veut parler maire, on va à l'Amérique. Bon, voilà. Mais où est-ce qu'on va matériellement pour s'adresser à l'Europe Je pense que cet éloignement de l'Europe, il vient mmh. du fait qu'on ne sait pas où elle se situe exactement. Donc peut-être qu'il ne serait pas idiot d'avoir une représentation européenne dans les territoires. Ce n'est pas évident de, de savoir, je, je reste persuadé qu'un certain nombre de citoyens ne savent pas qui sont les députés européens de leur territoire. Mm. Même si, euh, là aussi, c'est exactement ce que je disais avant, le député européen ne représente pas en Europe sa, sa circonscription, il représente évidemment l'ensemble du peuple européen. Donc peut-être qu'il s'agirait aussi de remettre quelque chose comme ça en avant, à savoir qu'un député européen français ne représente pas que les Français, mm. mais représente l'ensemble du fonctionnement européen. Et ça demande bien entendu ce que, ce que j'appelais cette langue commune, qui est bien entendu pas une langue au sens euh, de, linguistique. De linguistique voilà. Plus culturel. Une langue au sens de quelque chose qui rassemble plutôt que euh, mm. au sens de quelque chose qui, qui sépare parce qu'on ne parle pas la même. Mm. Vous savez, c'était l'abbé Grégoire sous Napoléon qui avait, euh, entre guillemets, voulu interdire les langues régionales pour permettre une meilleure cohésion de l'unité nationale. Alors je ne dis pas qu'il faut interdire et euh, obliger tout le monde à parler le français ou anglais, hein, mais euh, c'est au sens voilà, d'une construction d'un langage. Quoi. À l'échelle européenne, est-ce qu'il faut garder euh, une, un Parlement européen tel qu'il existe, avec finalement peut-être euh... Certains disent qu'il a pas assez de poids par rapport à la Commission Européenne et au, et au, et au Conseil de l'Europe, est-ce que... Ah oui, c'est sûr qu'il faut clarifier la situation entre le Parlement, le Conseil et, oui, ça et la Commission. Il faudrait... Euh... Ça, aller demander à quelqu'un dans une rue c'est quoi la Commission Européenne, euh... je pense qu'il va y avoir une confusion entre bah c'est là où siègent les députés européens, Bah non, voilà. Et donc là, c'est très intéressant. Je pense que beaucoup de gens, ont... Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai pour ma part. Mais beaucoup de gens ont le sentiment que l'Europe est uniquement appuyée sur un fonctionnement technocratique. Et il y a une crainte de ça. Vous savez, ça fait tout à fait le jeu de Marine Le Pen, l'entendais ce matin à la radio sur France Culture, c'est tout à fait son truc. Son truc c'est de dire « je ne veux pas de technocratie mm. ». Et, et, et elle renvoie tout le monde en disant voilà, tous les autres partis politiques ne sont que des représentants de la technocratie. Elle joue sur des craintes qu'elle construit en même temps, mais je pense que ce sont ces solutions ne sont évidemment à mon sens pas du tout les bonnes, ça va de soi. Mais en revanche, elle joue sur une crainte qui existe réellement, cette crainte d'être gouverné par des technocrates. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, il y a une défiance envers les élus, le politique, et il y a la crainte que le technocratique n'ait pris le dessus sur le politique. Donc c'est cette alchimie-là et cette, ce paradoxe qui est peut-être. à essayer de comprendre, pour saisir comment on doit construire un fonctionnement différent. Comment est-ce qu'en termes d'institution, on peut traduire ça Il faudrait, euh... il faudrait, j'en sais rien, une, une commission ou des commissaires européens issus du Parlement, issus d'un de, vote, il faudrait... Euh... Ben, je ne dis pas qu'il faut reproduire le modèle français et dire qu'il faut euh, d'un côté... Euh... Parlement européen représentant les citoyens européens, et de l'autre côté, euh, la commission euh, euh, élaborée comme une sorte de sénat national, euh, pardon, de sénat européen, mais peut-être qu'il y a un, un, un système d'aller-retour entre les deux qui est... On ne sait pas comment sont nommés les commissaires. Et quel est leur rôle et quel est leur choix parce qu'on entend beaucoup dire « Ah bah c'est une loi européenne !» C'est un petit peu compliqué, parce qu'il ne semble pas que ce soit exactement des lois. Ouais. Voilà. C'est directive, mais... des directives, donc c'est un petit peu différent. Et en même temps, c'est quoi un parlement qui ne vote pas des lois Alors on entend aussi beaucoup parler de simplification des normes, des procédures, etc. Je constate aussi beaucoup que à chaque fois que quelqu'un a voulu engager, euh, déjà au niveau, euh, au niveau national, une simplification des règles, euh, et en réalité ça s'est complexifié encore un petit peu plus. Mm. Je me souviens, euh, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, se lançant dans un grand truc sur euh, « on va simplifier les fonctionnements euh, », je n'ai pas vu de simplification réelle sortir de tout ça. Mm. Donc je pense qu'il y a cette perte de confiance des, des gens, à quel que soit le niveau, et eh bien, elle vient de ça, de cette idée que, euh, que le politique ne réussit pas euh, sur son propre terrain. Et pense beaucoup plus à, à retrouver son siège qu'à à simplifier. Qu simplifier ouais, Est-ce ouais. est qu est que véritablement c'est simplifié qu'il faut Peut-être pas. Mais je pense que ce, ce rapport entre sphère technocratique et sphère politique, et pas très clair pour beaucoup de gens, et que, euh, on a le sentiment parfois que effectivement euh, l'élu a moins de pouvoir que, euh, que sa propre administration. Et on joue sur beaucoup de paradoxes. Vous savez, quand un président arrive aux États-Unis, il commence par changer toute l'administration. Si un Président se mettait à faire ça en France, on, on ferait des bons. Euh, regardez quand, quand on change de, de, de, de majorité gouvernementale et qu'il y a euh, les jeux de, de, de chaises musicales des préfets et des recteurs. Ça fait à chaque fois râler. Euh, pourtant, euh, voilà, si le politique veut avoir du pouvoir, euh, il doit bien avoir une administration qui est en mesure de le représenter s'il a une administration qui freine. On a plein de choses Ouais, c'est un peu en vrac hein, dans le dessin. Ouais. Est-ce qu'il est qu manque des choses Est-ce qu'on est qu a des trucs à rajouter Si je, je résume un peu, on est parti de cette idée de, pour bien vivre ensemble, de parler la même langue, c'est-à-dire d'avoir une forme de culture commune et d'avoir Conscience, d'abord conscience euh, en tant que citoyen de faire société, d'avoir conscience qu'on a besoin et envie de faire des choses ensemble. Euh, on a parlé du coup du contrat social, de euh, compter sur l'intelligence collective et du fait qu'on était euh, plus fort ensemble et qu'on va au-delà de, de, de, de, euh, de la simple addition, euh, de, euh, pour euh, voilà, quelque chose qui transcende d'une certaine manière. Euh, on, a, on a parlé de... Alors, avec un point d'interrogation, une sixième république ou un système dans lequel on a plus de démocratie, peut-être un système plus parlementaire, mais sans forcément trop détailler. En tout cas, on a rebondi après sur l'idée de l'importance trop prégnante des appareils, de l'appareil, et de... donc avec la question d'avoir d'autres partis politiques qui fonctionnent différemment. On a parlé de l'Europe un peu avec l'idée de... Euh, d'incarner l'Europe dans les territoires et d'avoir une représentation de l'Europe qui soit euh, physique, etc. Euh, on a parlé de la théorie des ensembles euh, avec, on rejoint cette idée d'un même système qui peut se reproduire à différentes échelles, du local au global. Euh, on a parlé du lien entre politique et technocratique et qu'il euh, y a quelque chose à simplifier à ce niveau-là aussi. Clarifier en tout cas. Clarifier, ouais. j'en sais rien. Mais clarifier. Ouais. Parce que de toute façon, il est clair aussi que le politique enfin, a besoin d'une administration, d'une technocratie. Mm. Parce que le monde est technique. Enfin. Mm. Je, je, je vais faire Un exemple tout, tout bête, mais euh, l'urbanisme est une compétence des communes. Le plan local d'urbanisme, etc. Il est évident qu'un maire un adjoint ne peut pas connaître par cœur le code de l'urbanisme. Donc il a besoin d'avoir avec services. lui une administration qui ait une connaissance technique, désolé éléments. Mm. Voilà, il a besoin d'une administration forte qui sache de quoi elle parle, mm. parce que sinon, okay. sinon on va l'accuser de faire des promesses qu'il ne peut pas tenir <rire> de se cacher derrière l'administration. Mm. Euh, Qu'est-ce qui manque dans notre schéma idéal plein de chutes, toi, Sûrement moi. beaucoup de choses. <rire> Sûrement beaucoup de choses. Non, Je pense que c'est surtout cette idée qu'il ne faut pas oublier que les, les représentants, donc les élus, quel que soit leur niveau, ne représentent pas euh, des, des, représentent des individus. et, et qu'il ne, il ne représente pas... Un... Alors là, pour le coup, est-ce que c'est clarifié J'en sais rien, mais l'élu ne représente pas une, administ... enfin, une technocratie. Il représente des individus et utilise comme moyen cette technocratie pour arriver à ses fins. Mmh. Ses fins, c'est améliorer la vie quotidienne des individus qu'il représente. Donc pour améliorer la vie quotidienne des individus qu'il représente, il a bien évidemment la nécessité de les consulter, pas uniquement tous les six ans par le vote, mais aussi dans la vie quotidienne, mais il a aussi le devoir face à eux d'assumer la responsabilité de ses idées et de sa vision de la société. Mmh. Vous avez dû entendre beaucoup Gérant lieu où vous êtes passé dans votre tour de France des candidats. Euh... Des candidats au municipal qui vous disent je ne fais pas de politique. Pas tant que ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit je ne veux pas faire de la politique politicienne. Bon, je ne sais pas forcément ce, mais... ce que ça veut dire. Ou certains qui vous disent, comme, comme le maire sortant de la commune où je suis candidat, j'ai des idées au niveau national, mais euh, ici on n'est pas au niveau national. Alors c'est vrai, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que c'est vrai au sens où, bien évidemment, ici on doit représenter les habitants d'une commune et pas l'ensemble du peuple français, et donc d'abord se soucier de ce qui concerne les compétences communales au oui. service de nos concitoyens. Mais de l'autre côté, je pense qu'il ne faut pas tromper les gens et il ne faut pas avoir peur de de dire aussi ce qu'on pense. Mmh. Je pense qu'il y a une perte de confiance qui vient, de, qui vient de, de là aussi. Les gens ne sont pas dupes quand vous avez un élu qui est à la fois un élu local et un élu national et qui ne, ne tient pas le même discours, eh bien, ça ne peut pas marcher longtemps. Mmh. Il faut quand même une certaine cohérence et une certaine unité dans le discours que tiennent les élus. Ok. <rire> en tout cas, Eric Puzet, merci pour toutes merci euh, ces réponses. Merci à vous d'être venu jusqu'ici, <rire> en stop. <rire> et bon courage pour, le, pour la campagne. Merci. <rire>